Aujourd'hui, on va découvrir l'univers de Emmanuel Créateur, qui est auteur du blog mangerbaiser blogcom Bienvenue dans l'univers du raffinement, du shibari, de la soumission et du bien manger. Oui, du bien manger. Voilà. C'est important. C'est très important. Donc, bonjour Emmanuel. Bonjour. Donc, donc, déjà, première question, pourquoi manger baiser bah, parce que j'aime bien ça <rire> Non, en fait, euh, c'était partie d'une euh, blague... Euh, en fait, j'avais euh, déjà un blog avant, un blog libertin, euh, il y a quelques années. Ouais. Euh, que j'ai arrêté parce que j'avais plus grand chose à dire sur le sujet. Ouais. Et euh, ça me manquait en fait de ne plus écrire, de ne plus, plus avoir de blog. Euh, donc je cherchais en fait une idée un petit peu originale, un petit peu récolote pour, euh, pour parler de toutes mes passions Pas que du libertinage, pas que du DDSM Donc euh, voilà, c'est une espèce de, de capsule euh, un peu fun comme ça qui fait, qui fait rire Mais aussi, derrière, il y, y a du contenu, il y a un peu tout ce que j'aime Ouais, euh, mais c'est ce que, que j'ai fait Il y a des il y a des photos, il y a plein de trucs quoi, y a bah pas que, que du cul Mais moi c'est ce que j'aime bien, c'est que c'est hyper complet Oh, t'es trop top, merci ouais. C'est que c'est hyper complet, c'est-à-dire que c'est pas, euh, pas un blog spécialisé, il y a que. En fait moi j'aime bien parce que je retrouve un peu aussi ce que j'ai envie de faire dans mon blog, à savoir que le cul fait partie de la vie et que dans la vie, on aime le cul, on peut aussi aimer manger, moi du coup tu mets des photos Exactement. de. Tu mets des photos de moi, ouais, j'ai trouvé des trop belles chaussettes et tu mets des photos de tes chaussettes. <rire> je trouve ça très drôle quoi. Non, non mais c'est tout à fait ça en fait, je voulais donner un, un panorama complet de me présenter sous un avatar et puis parler que d'un truc en particulier ouais euh, voilà. c'était important pour moi en fait c'est déjà dans ma vraie vie on est souvent obligé de se cacher de ne pas parler de certains trucs ouais. euh, voilà on masque un peu toujours des réalités donc sur un blog qui est un espace personnel euh, d'autant plus que j'affiche ma figure euh, librement oui semblait euh, important de, de rien cacher en fait de, de parler de, de tout ce que j'aime et pas, pas rester que dans cet univers sexuel en fait de montrer que c'est un tout Ouais. Euh, et puis c'est important aussi de montrer que bah, on fait du BDSM, on fait du libertinage, mais derrière on est des gens normaux, on va au restaurant, on fait des trucs, euh, on va avoir des expositions, mais pas des, des pervers qui font des trucs dans leur chambre euh, fermée, bizarre. C'est-à-dire que voilà, quand, -à -dire quand le livreur de pizza arrive, tu, tu, tu, tu lui suivissé pas la queue direct, quoi, c'est ça bah... <rire> Non mais ça me fait rire parce que moi aussi je suis comme tu un girl, des fois on me dit. Là, par exemple, je donne un atelier de cinéma avec des jeunes de quartier, je me disent Ah ouais, cinéma Bordeaux !» Je dis « Non, mais en fait, ils ont entre 12 et 14 ans, on fait juste du cinéma tout court, quoi. Il n'y a pas que le cul dans la vie. C'est important, mais il n'y a pas que ça, en fait. Voilà, et donc ce format-là, en fait, permet de, de dédramatiser un petit peu tout ça et de qu montrer que bah, même si on fait du BDSM, même si on fouette des culs, tout ça, et bah, on est des gens normaux derrière et puis que c'est juste une façon de s'amuser qui est différente. Ouais. Et toi, ça fait... Euh... Ça fait longtemps que tu es dans cet univers. Euh, parce que si je comprends bien, bah, oui, dans le BDSM tu l'es vu que tu es maître de l'onirique, hein, si j'ai bien compris. Oui. Et, euh, et le libertinage, du coup, c'est pour toi, c'est... Enfin, ça fait longtemps que tu es dans ces univers de libertinage, de BDSM, ou peut-être que l'un que l'autre, ou je sais pas. Le euh, libertinage, euh, j'ai commencé euh, vers 2009 à peu près. Tu quel âge sans avoir description Bah, Tu comptes, j'en ai 37 aujourd'hui. Donc je devrais en avoir 30, quelque chose comme ça Ouais, là tu me demandes des trucs qui sont il de suite Oui, 30 euh, Voilà Ouais 9, 9, allez, à 6 D'accord Non, non, mais parce que ah, c'est... le BDSM... Euh, bah, ça fait très longtemps en fait que... que je lis des choses dessus, que... Euh, j'ai fait quelques petits tests mais je le fais vraiment depuis... Euh, depuis 5 ans D'accord Et euh... Toi c'est quoi, parce que le libertinage est à boire et à manger, pour toi c'est quoi le, le libertinage en fait C'est quoi le... Ah ouais. Parce qu'on entend de tout et de rien, il y en a qui se disent oh, c'est trop cool, on peut baiser, enfin, moi je pense que c'est pas juste ça, mais ça m'intéresse de toi, c'est quoi pour toi le libertinage Pour moi, alors la défin... non, bon, le cadre général ou mon libertinage Ton libertinage. C'est très différent. Ben, moi, pour moi, le libertinage, euh, de manière générale, c'est de ne pas s'imposer de contraintes dans sa sexualité. Déjà, il y a ça. Il y a aussi euh, tout un cadre euh, que je dirais plus littéraire, plus philosophique, qui est d'être plutôt irrévérencieux par rapport à tout un tas de contraintes du système. D'accord, il y a un côté, il euh, y, y a une recherche de l'irrévérence en fait, un peu comme, euh, ça. comme on peut trouver chez SAD ou chez Bataille, euh, dans cette volonté d'aller contre l'ordre établi en fait. C'est exactement ça en fait, de sortir de la morale, de sortir de tout ce qu'on peut imposer dans mon cadre sociétal. Euh, voilà, ça, ça me semble important en fait ces choses là. Ouais. Euh, maintenant mon libertinage, moi, il est plutôt limité à des trios en ce moment. Mm. Après, ah ouais, moi je vais être faux, est-ce que tu crois pas que. Moi j'ai lu un peu Sad Bataille, je suis pas une grande spécialiste, hein, mais. Euh... Qu'en fait, pour moi, ils sortent pas de la morale dans le côté où ils sont pas amorales, ils sont immorales. Donc à vouloir aller systématiquement contre la morale, tu rentres. Dans... En fait, tu rentres dans la morale en te disant je vais toujours contre. <rire> Alors, pour moi, Sade, euh, sad, c'est très intéressant parce que justement, il y a des, des choses qui sont euh, extrêmement politiques dans Sad Et euh, je vois ses écrits plutôt d'une autre manière, en fait. C'est euh, Pour moi, il, il essaye volontairement de choquer le, le lecteur euh, oui. en donnant des, des exemples euh, toujours très très, graveleux, très de plus en plus choquants. Et justement, c'est euh, un révélateur de ce qui va te choquer toi, euh, de ta propre morale, de ce qui fait ta conception de la société, et de pouvoir remettre ça en question. Pourquoi ça te choque Pourquoi est-ce que telle sexualité euh, pour toi est, euh, est bizarre euh, pourquoi Puisque que le, le ouais. cadre de ça, en fait, c'est de remettre en cause euh, un certain nombre de fondements de la société euh, et d'arriver à quelque chose de plus libre, euh, notamment dans la République. Après, dans sa liberté, euh, moi j'ai lu euh, les 120 journées de Sodome, il le dit clairement, puis j'ai lu un peu d'autres choses sur lui. Euh, il a un côté, c'est la loi du plus fort, c'est-à-dire la liberté, il n'est pas dans l'esprit, le, liber ma liberté commence là où s'arrête celle des autres, c'est... Ma liberté, c'est, j'ai envie de te buter parce que ça te laisse ça Sid, je le fais. es trop faible. Je, je, et tu te fais buter, tant pour ta gueule. Je Bien. comprends, euh, Emmanuel, un, on, on va retrouver un peu cet esprit de Sade dans, chez Gaspard Noé, euh, au niveau filmographie, dans un film comme euh, Seul contre tous, où en fait, il se met dans, dans l'esprit du boucher et, euh, et il déroule son dialogue intérieur où... Euh, C'est pas forcément ce que pense Gaspard Noé, mais il oui. se met sur un point de vue et il pousse, il pousse, à tel point que les dix dernières minutes du film, il fait clairement non, non si vous avez eu du mal à résister, sortez maintenant, parce que ça va, être, ça va être juste horrible, quoi. Et ah. quel, quelque part dans Sade, moi, je retrouve un peu ça, ou chez Gaspard Noé, je retrouve un peu cet esprit de Sade. Oui, tout à fait. Et puis il euh, faut voir que bah, les 120 journées de ce homme, c'est aussi un roman qui a été écrit en prison. Mmh. Donc c'est aussi quelque chose, un moment de sa vie où euh, bah, il a forcément envie d'écrire des choses euh, <coughs> plus violentes. Tu vois, en ah, c'est clairement hyper violent. Oui, oui, ouais. et, euh, et voilà, en fait, le, le simple, c'est vraiment le but, c'est de choquer, en fait, d'interroger sur, sur tes conceptions de la, de la vie. Ouais. Et euh, de voir pourquoi, même si toi tu définis libertin, euh, bah finalement, tu y a toujours, as toujours des limites. Parce où que, sont tes limites bah, Il va crescendo en fait dans la violence, dans, oui. le, dans, le, dans le gore. Dans, <rire> euh, non mais c'est ça. Hein. Et finalement, il y a toujours un moment où tu atteins une limite. Je pense que c'est le, le but recherché, en fait, c'est de savoir où sont tes limites et de savoir pourquoi tu as, tu as ces conceptions morales, en fait, d'où elles te viennent. Et comment les remettre en cause C'est pas forcément une incitation à tuer des gens ou à avoir des relations sexuelles très, très amorales. Oui, et je pense que c'est plus vraiment une interrogation sur soi et sur ses conceptions. Ouais. Et après, une capacité à exprimer les très fonds les de ton âme, on va dire. Oui, est ça. Il, il est à la Bastille et quand il est écrit les 120 journées de Sodome, il doit être rempli de haine, d'amertume et autres. C'est aussi un des Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Ah, mais c'est intéressant, c'est intéressant le côté euh, remise en question. Oui, du coup, tu peux le lier à une, à une certaine. Euh... Je vous laisse. Au revoir. Au revoir. Au revoir à une, Ouais, un dépassement, un dépassement du cadre et un. Quelque, ouais, quelque part, tu pourrais presque retrouver ça aussi dans la suite. Thierry, le, le, le but, c'est d'interroger tes, tes conceptions. Euh, euh, pré pré-fondée pré du monde et de voir euh, où est-ce que tu te situes, toi. Ouais, ouais, je pense que c'est ça. Et après ça, tu peux me retrouver euh, par exemple la Philosophie dans le boudoir. Euh, ah, je vais pas lu celui-là. Et... faut que je le dise, je l'ai pas lu là Alors en fait, il est très intéressant parce que euh, tu as une espèce de, de pièce de théâtre en fait, euh, sexuelle, mm -hmm. en acte euh, avec des, justement des, des évolutions des personnages euh, qui sont assez intéressantes. Et c'est entrecoupé en fait de, de pamphlets politiques. Euh, donc tu, tu, tu peux le voir un petit peu le sexe comme euh, le truc qui va attirer qui va te donner envie de lire après les, les choses plus politiques. Après, euh, la... la sexualité et la... la pudibonderie, en... enfin la sexualité est une arme politique après, soyons clairs. Oui. Je trouve, hein, euh, moi je, je oui, suis d'accord avec toi là-dessus. Je vraiment clairement dans, dans les ouvrages de ça, je trouve. Ouais, ouais, ouais. Et oui, toi du coup dans ta démarche il y a aussi un côté de remettre en question du coup euh, d'aller euh, pousser tes limites et de voir euh, qu'est-ce que toi t'as envie au-delà de la morale qu'on t'a inculquée du coup. il ben, y a ça et puis euh, ce que j'aimerais bien faire maintenant, dans, maintenant à travers mes photos ou à travers mes récits, euh, j'aimerais bien justement pouvoir pousser des idées politiques que j'ai notamment sur le féminisme, sur le partage des ressources, sur pas mal de choses, sur l'écologie. Ouais euh, voilà, je ne sais pas encore comment je, le, je vais le faire, mais en tout cas je voudrais profiter de, de cette tribune que j'ai, euh, qui, qui est le blog, qui est les, les productions que je fais, ouais. euh, pour pouvoir partager un peu d'autres choses, en fait, comme je le fais déjà sur les réseaux sociaux, je partage beaucoup de choses sur le féminisme. Et alors, du euh, coup, ta euh, position par ben, rapport au féminisme, c'est quoi, du coup c'est intéressant, ben, c'est hyper intéressant, parce qu'en fait, euh, pour ceux qui ne savent pas, donc Emmanuel, il est euh, dans une relation BDSM avec euh, l'onirique, et euh, donc tu es le maître, tu as une soumise. Donc c'est intéressant, moi je trouve ça hyper intéressant parce que là tu as plein de féministes qui vont avoir les cheveux qui se dressent sur la tête et je trouve ça euh, hyper... Moi je pense pas, t'inquiète pas, on est, on est dans une famille de militants féministes ah, mais, <rire> Moi après le féminisme pour moi, il y a des choses qui me font dresser les cheveux sur la tête dans le féminisme de base, il y a des trucs où je trouve ça débile mais... Ça c'est... <rire> Bonjour, je viens de me faire plein d'ennemis, mais, euh, mais tu vois, dans, tu dis à, à une féministe, de, tu vois, de base, dans le truc qu'on a, euh, le, le, le préjugé qu'on a euh, du féminisme, et tu dis, ouais, il y a un mec, il, est, il a une soumise, mais il, il défend des idées féministes. C'est hyper euh, paradoxal, dans, tu vois, juste dans les énoncés, quoi. Non, non, pas du tout, parce que le BDSM, c'est ma sexualité, c'est les choses qu'on a entre nous. Euh, mais qui sont, qui sont clairement définis et qui ont fait l'objet d'un accord préalable. Ouais. c'est tout ce qu'on a, qu a décidé, nous, entre nous. C'est pas pour ça que c'est des choses que je souhaite pour la, les relations sociétales. C'est totalement différent. Non mais c'est super intéressant du coup, moi je trouve, moi, je trouve ça hyper... Euh, je trouve ça intéressant quoi. Et mais coup, ben, si, si tu... enfin peut-être que tu, tu es pas très... très tu fréquentes peut-être pas beaucoup le milieu BDSM. Ah, il oui. y, y a beaucoup de femmes qui sont féministes, et même des hommes qui ont des convictions féministes dans le, dans le BDSM. Et alors c'est quoi tes convictions féministes du coup Bah ben, c'est plus pour le, pour le vivre ensemble en fait, c'est comme le, le racisme si tu veux, c'est des égalités entre les personnes, euh, des noms d'agression euh, voilà il y a beaucoup de choses, ça ne va pas le résumer là, sur, sur cette tribune là, d'autant qu'on était là pour parler d'autres choses. Je t'ai dit, ah, y il y a, a une autre tram, trame tram qui tout va tout. être floue, je t'avais prévenu. <rire> C'est décontracté, on est juste là pour discuter du coup. Ouais, ouais, ouais tout à fait. Mais euh, bah, t'as as beaucoup de choses comme le, le harcèlement de rue euh, qui, sont, qui ont pris des proportions quand même assez importantes ces dernières années. Euh, t'as des choses sur la euh, sur limitation des accès à l'emploi, t'as des choses sur les salaires, sur euh, les revenus, il y a beaucoup tout de choses. Tout ce qui est discrimination là. en fait, ouais, lié au ouais, sexe. Ouais. Ou que euh... tu retrouves en fait euh, soit dans les personnes racisées, pas forcément que dans le féminisme en fait Il y, y a beaucoup de choses aussi qui, qui sont transversales ouais, ouais, ouais, Et du coup, euh, toi ton rapport à la femme euh, dans une pratique BDSM ou dans une pratique de, de, de shibari, Parce qu'Emmanuel est un pro du shibari, il va nous en parler Donc peut-être oh, pas exagérer Non, mais en non, pro Disons que moi quand je vois les trucs que tu fais, euh... Nous on a essayé trois trucs, on galère, on met trois heures pour faire euh, deux nœuds, euh, et puis euh, je suis pas hyper patiente moi et je suis. Euh... <rire> Après moi je crois que je suis une.. Moi une... Si je joue le jeu de me faire attacher, mais une fois Renaud il avait essayé de m'attacher de faire des trucs, et d'un coup il m'a dit non mais, mais c'est un peu du tien hein, parce que j'étais en mode, comme les chats, tu sais, quand ils sont chiants, ils attendent que ça passe, et on me disait mais c'est horrible quoi, il y a passé. De... <rire> Donc euh et puis après moi c'est mon petit euh... moi je me suis déjà frappé une crise d'angoisse parce que j'avais euh, coincé la fermeture éclair de ma botte et que je me sentais atta... moi j'ai un problème, euh... mais c'est pour ça que ça va être intéressant que j'y aille un peu plus, moi j'ai un problème avec euh... l'attachement, au delà de parce que une pratique comme l'attachement, euh, avec des liens ça renvoie aussi forcément sur euh, euh, le lien c'est le... la corde, mais c'est aussi tous les liens se sentir prisonnier de n'importe quoi d'un boulot, d'une relation, d'un et euh, moi, je sais que c'est un truc qui peut très vite me, ah, me sentir enfermé, prisonnière, qui peut très vite euh, me faire péter un câble en fait. Donc, euh, alors. Ouais, je, je comprends tout à fait. D'ailleurs, c'est. Euh, moi, dans les traits à que je pose euh, avant d'attacher quelqu'un, ouais. bah déjà, t'as le consentement, tu tout, euh, tout ce qui est de ça qui est, qui est quand même euh, très important et nécessaire, mais à partir de que ça, c'est acquis, ouais. euh, bah, tu quand même des questions de. Effectivement, de, sur les peuples. En fait, parce que souvent, on... il y a des choses, par exemple, les yeux bandés, ça peut faire peur, il y a des gens qui vont partir en panique totale, il y a des endroits qui, qui n'aiment pas être touchés, ou qui... des, des mots qui n'aiment pas être prononcés. Donc il y, a, il y a en fait un ensemble de peur qu'il faut, qu faut déjà évaluer préalablement à, à la tâche, ouais. pour ne pas mettre la, la personne attachée en situation de panique. Parce que si tu rajoutes la panique à l'attachement, en fait, c'est là où tu vas créer des cris. Ouais. Des crises de panique qui vont être, être importantes. Donc, il y a, il y a plein un tas de choses à savoir sur les personnes. Et puis, au-delà, bah, il y a aussi toutes les contraintes physiques, en fait. Euh, où, par exemple, euh, bah, si tu as eu une, une fracture d'un os, euh, si tu as une sensibilité particulière, euh, si tu as une hernie discale, euh, voilà, il y a plein, plein de problématiques en fait, qui peuvent se poser euh, et qui sont, qui sont nécessaires d'être connues. Et puis, bien sûr, euh, pas d'alcool, pas de drogue, euh, pas de tout un tas de choses, de médicaments avant d'attacher. Parce qu'on est quand même dans des, dans des situations sensibles et dans des pratiques à risque. Euh, donc c'est important en fait de, de le mettre dans le cadre déjà le plus simple possible euh, avant de commencer D'accord, ouais ouais ouais Et Il euh, y a une vraie douleur physique du coup dans l'attachement Parce que moi j'ai... Je te dis, moi j'ai fait du pipi chat donc je sais pas en fait Alors en fait t'as as, as deux choses euh, T'as la douleur parce que tu sais pas attacher et que tu fais n'importe quoi Ouais <rire> Oh je t'ai <rire> pendu, c'est ballot Personne. Donc tu peux faire en fait, des choses qui vont être complètement esthétiques où Tu ne vas même pas priver euh, la personne de ses mouvements ouais. euh, Donc là c'est juste le but de faire joli euh, voilà, C'est une parure ça sa comme une parure comme, euh... Mais Tu fais une belle photo, euh, tu, voilà, tu fais une parure, tu fais un habit euh, Ça peut être l'occasion pour, pour une sortie BDSM euh, voilà, Il y a plein de cas qui font que tu peux faire ça Tu peux attacher euh, pour, euh, pour ton plaisir sexuel aussi bah, la personne est contrainte, tu l'as mis dans la position que tu veux, tu as un plaisir un peu de manipulateur. Et du coup, est-ce qu'il y, plaisir... est est qu y a un plaisir ça, ça peut sympa. Est-ce qu'il y a un plaisir Moi, par exemple, j'avais fait. Euh... J'étais jeune, hein, j'avais 18-20 ans et je m'étais retrouvé à faire une, une voix off, une voice over sur un, un documentaire. qui C'était pour euh... Playboy TV et c'était un truc qui s'appelait etc. et C'était une émission sur le bondage aquatique. de l'aquatique. Et euh, donc le principe du bandage aquatique c'est que les gens sont attachés mais en plus tu les mets sous l'eau mmh. en fait, je sais pas si tu connais bah, pas du tout mais euh, ouais. je vois à peu près à peu ah, Voilà donc tu as des utilisations de par exemple il y avait une, une chaise à bascule qui avant était un instrument de torture en fait où tu attaches la personne sur la chaise et tu la balances dans l'eau, tu la relèves, tu as des gens qui tu les attachais, tu les, tu les plonges, tu les immergeais intégralement dans des bassins fermés Bon après tu les ressors hein c'est après euh, c'est... Ouais, c'est ça. ça, mais c'était, il y avait aucune. Euh, moi, ça m'avait marqué. Il y avait aucune euh, pratique sexuelle comme on les connaît. Il n'y avait pas de pénétration, il n'y avait pas de, et où le plaisir sexuel était complètement transposé euh, dans le fait d'attacher ou dans le fait d'être attaché en fait. Ça, c'est ça. Alors, euh, effectivement, donc j'allais en venir à la troisième, euh, troisième catégorie d'attache en fait. C'est ce qu'on appelle le, le séménavoir en fait en, en japonais. C'est la, la tâche pour faire mal en fait, donc là il y a vraiment un but de torture